Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de la gestion de l'Apple Pencil que voici. L'Apple Pencil est introduit en septembre 2015 avec l'iPad Pro. Et l'idée, c'est après une grosse polémique où Apple disait que non, on n'avait pas besoin de styler, etc. Et eh ils reconnaissent que pour certains dessins précis, ce soit que signé avec son doigt ou signé avec un stylo, on n'a pas la même précision. Et eh bien, c'est agréable de disposer d'un appareil plus précis pour pointer. Et comme je vous l'ai dit dans une séquence précédente, en particulier dans la démonstration d'un exemple où je vous montrais que les points de contact ça fonctionnait également avec les stylets. eh bien la gestion est unifiée avec celle des points de contact. C'est parfaitement compréhensible et ça se passe au travers d'un enrichissement du type UI Touch. Alors qu'allez vous trouver de nouveau dans la classe UITouch Eh bien deux nouveaux attributs. Un attribut type cet attribut type, il va vous donner, euh, il va avoir trois valeurs. Je vous le fais ici en Swift et puis vous l'avez au dessus en Objectif C. Vous avez Direct, donc un point de contact direct. Indirect, alors je n'ai pas trop compris, mais c'est un, un point de contact qu'on n'est pas vraiment. Hein. Je me demande si ce n'est pas un truc du style euh, la main qui touche ou des choses comme ça. Et puis stylus. Et bien évidemment dans la gestion du stylet, c'est cela qui va nous intéresser. Vous avez également euh, des attributs maximum possible force qui est en riddenly et force. Ce sont des CG float et en fait euh, il faut savoir que la force de 1 c'est ce qu'on appellera un contact moyen. Voilà. Et donc vous allez pouvoir grâce à cela ben jouer sur la pression et déterminer des choses en fonction de la pression. Et puis, vous avez euh, deux attributs, enfin deux positions qui sont intéressantes. C'est ce qu'ils appellent l'altitude. Mais l'altitude, en fait, c'est plutôt euh, un angle, qui est compris entre 0 et π sur 2, euh, qui va vous donner en fait l'angle de. La... Enfin, c'est probablement l'altitude du. Euh du sommet du crayon mais qui va vous donner en fait des informations sur l'angle avec lequel la personne écrit et vous avez ici l'azimut qui est un angle trigonométrique par rapport euh, à une ligne euh, d'un axe qui irait euh, sur la droite. Donc dans les deux cas ce sont des CG floats, ça c'est entre 0 et π sur 2 et a priori ça c'est un radian donc c'est un euh, compris entre 0 et 2π. Voilà et ça c'est un attribut et euh, ça vous l'obtenez non pas par un attribut mais via une méthode angle in view, et bien évidemment ça se passe par rapport à une vue. Chose importante il vous faut tester euh, l'existence euh, d'un dispositif par rapport alors en fait ils ont mélangé à la fois le crayon et le force touch en particulier parce que l'attribut force on va le voir à la fin permet aussi de fonctionner en cas du force touch voilà et vous avez ça en trade collection et vous verrez bien évidemment comment ça fonctionne dans un exemple. Je me mets dans une position pas très confortable pour tester l'application mais c'est pour que vous voyez à peu près ce que cela donne et bien évidemment elle ne fonctionne que sur grand terminal et pas sur n'importe quel grand terminal sur un grand terminal muni d'un stylet. Première chose si je pose ma main vous voyez, enfin mon doigt, vous voyez que j'ai une gomme qui apparaît. Si je pose le crayon, vous voyez que c'est un crayon qui apparaît. Ici, je peux sélectionner les couleurs et vous voyez que si mon crayon est à la verticale, je vais pouvoir dessiner. Et eh bien ici, si je vais vite, euh, sans trop appuyer, mon trait est fin et euh, translucide. Si j'appuie fort, vous voyez que mon trait est fin, mais qu'il n'est pas translucide. Passons à la couleur bleue et maintenant essayons de voir ce que ça donne vous voyez avec un trait euh, sur le côté. Vous voyez que là j'utilise euh, mon crayon euh, vraiment euh, sur le côté et euh, voilà euh, ce que euh, cela donne. Le trait il est bien évidemment plus épais que si je le fais comme ça. Et puis vous voyez que si j'ai fait une bêtise ce n'est pas grave. Je passe mon doigt et j'efface. Là j'ai oublié d'effacer voilà et puis là on efface donc vous voyez ça fonctionne parfaitement. Ici je peux refaire du rouge, je peux euh, écrire quelque chose voilà et ça fonctionne. Bon évidemment j'écris pas très bien alors déjà d'habitude j'écris pas très bien mais là en plus je suis pas très bien installé pour cela. Voici ce que cela donne sur le simulateur. Pour moi le simulateur représente un terminal qui ne supporte pas l'Apple Pencil, ce qui est le cas du simulateur. Et puis pour être sûr de mon coup, j'avais également choisi un iPad Air. Donc là, vraiment, ça ne pouvait pas être possible. Donc en fait, on doit bien évidemment tester que ça ne marchera pas et s'il signaler que l'application ne fonctionnera pas. J'ai tout mis dans le View Controller. Donc regardons ce qu'il y a. Donc j'ai ici deux UI Image View. Hein. Euh, L'une qui va être en fait la feuille dont on va voir l'évolution. Ensuite j'ai deux euh, variables donc j'ai la couleur de la gomme là j'ai dit que c'était blanc et puis la couleur du crayon qui elle peut changer tandis que la couleur de la gomme c'est quelque chose de constant. Et puis j'ai ici un UI Segmented Control qui me permet de sélectionner une couleur et puis euh, j'ai une petite constante qui va me servir pour euh, bah, déterminer l'épaisseur du trait en fonction de la hauteur de mon crayon enfin de l'angle de mon crayon avec la feuille enfin plutôt l'iPad. Donc le ViewDidLoad est extrêmement classique. Donc vous voyez je commence d'abord par tester si euh, j'ai euh, les capacités euh, du Touch Force touch Capacity. Donc ça veut dire qu'en fait derrière il y a un stylet. Euh, et donc par conséquent, si ça n'est pas disponible, eh bien je vais euh, exécuter euh, ce code-là. Sinon, eh bien, je vais exécuter ce code-là qui va construire, eh bien, euh, un fond, euh, qui va construire euh, la feuille, puis l'état courant qui me permet de savoir quel est l'appareil que je manipule, le crayon ou la gomme, et puis euh, je rajoute également le segment de contrôle qui me permet de sélectionner les couleurs. J'associe une méthode change couleur, et puis euh, je dis que la couleur sélectionnée par défaut c'est le noir. Et puis je fais appel à dessine. Donc le view will transition to size, euh, classique, la fonction euh, redessine, euh, classique, et puis la fonction change couleur qui va changer la variable couleur crayon en noir, en bleu ou en rouge. Donc là voici les méthodes euh, issues de UIResponder. Donc vous voyez ici touch began et eh bien en fait soit j'ai le stylet et dans ce cas-là euh, je donne, j'indique que l'état courant c'est le crayon, vous allez voir le crayon qui va s'afficher, soit euh, c'est direct et dans ce cas-là je décide que c'est la gomme, mon doigt c'est forcément une gomme. Ensuite alors on va faire les choses facilement, touch cancel et touch undead ben je fais disparaître euh, l'état courant parce qu'il se passe rien, il n'y a pas de contact. Ensuite, regardons euh, TouchMoved. Euh, donc là, euh, je construis le début de mon contexte pour Core Graphics. On est dans du Core Graphics, mais là, c'est du Core Graphics en Swift. Et puis ici, c'est la fin. Donc je euh, récupère le contexte et en fait, je déverse dans le contexte et eh bien le contenu de euh, l'image qui est associée à euh, la feuille. Et ensuite, eh bien, euh, je vais faire appel à la méthode tracée, toujours en transmettant le contexte et euh, une liste, euh, enfin, euh, l'ensemble euh, des points de contact. Ici, j'en ai qu'un seul, puisque euh, je n'ai jamais désactivé euh, le monotouch, enfin je n'ai jamais activé le multitouch pour être exact. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je n'aurai toujours qu'un seul point de contact. Et je fais appel donc à cette méthode tracée. Donc ça c'est le cœur euh, du système donc la méthode tracée ici euh, je peux récupérer la, la, la position précédente, la position actuelle qui va me permettre de dessiner eh bien, effectivement euh, mes, mes, mes, mes segments. Ici euh, j'ai une variable épaisseur et euh, vous voyez que l'épaisseur si c'est un stylet et eh bien ça va être 1 plus un calcul par rapport à l'angle. Donc en fait ça va être 1. Donc si c'est comme ça, et eh bien comme je fais euh, pi sur 2 moins euh, pi sur 2, ça fera rien de plus. Et puis plus je vais orienter, plus je vais orienter, je vais avoir une valeur qui va être comprise entre euh, 0 en gros et 1,5. Et euh, je vais multiplier ça par 8 donc je vais avoir un nombre de pixels plus large et puis ici euh, je dis que ben, le trait ça va être la couleur euh, du crayon et puis ici je décide que j'ai une force min et une force max et puis je vais positionner dans le contexte la couche alpha en donnant ben, un ratio entre euh, ben, le delta maximum que je peux avoir entre la force min et la force max et puis euh, la force que je vais observer euh, sur le stylet ici et puis euh, sinon je vais pour la gomme demander une épaisseur particulière alors Major Radius c'est l'épaisseur type d'un contact, d'un point de contact renvoyé par le matériel bon ben, une fois que j'ai fait ça euh, eh bien, euh, je vais positionner la ligne à la bonne épaisseur. Je vais euh, dire que euh, la ligne, eh bien, euh, elle est, euh, le point, il est rond. Et puis je vais donc dessiner ma ligne, c'est aller à la position précédente et dessiner une ligne depuis la position précédente jusqu'à la position actuelle. Et je fais ici le stroke pass. Hein je vous ramène à la séquence sur Core Graphics. C'est comme ça qu'on dessinait un trait. Et ici, vous avez la variable qui permet de dire que la barre de statut est cachée. Vous ne l'avez pas vu lorsque j'ai exécuté l'application. En conclusion, mais on réalise que c'est simplissime. C'est à dire qu'en fait, le stylet, c'est les points de contact plus quelques informations. Attention quand même à bien tester la présence euh, du stylet parce que vous pouvez sinon avoir des petites surprises au niveau des informations, en tout cas elles peuvent manquer et pour être franc le plus difficile c'est de bien exploiter les informations rendues par le stylet. C'est à dire que là moi j'ai juste joué sur la hauteur mais on aurait aussi pu jouer sur l'azimut pour changer la manière dont le trait était construit. Voilà c'est quand même pas extrêmement compliqué. Une dernière chose. Vous avez depuis les iPhone 6S et 6S Plus, donc ça concerne aussi les 7 et 7 Plus, mais pas les iPhone SE. Vous avez des écrans avec ce qu'Apple appelle le 3D Touch, c'est à dire en fait une pression variable. Et ils ont ajouté deux gestes qui sont les pics et les pop. Alors la base c'est que ça permet de faire ce qu'ils appellent des Quick Actions, mais on peut s'en servir en fait à différents niveaux. Euh, donc pour les quick actions, c'est un cas particulier, mais d'après ce que j'ai compris, vous récupérez de l'information complémentaire au niveau du web delegate, en particulier dans les paramètres launch option. De la méthode application, did finish, etc., etc. Et vous pouvez en fait définir une liste d'actions dans le info.plixt derrière le mot-clé UI Application Shortcut Items. Et en fait, derrière, vous allez avoir un dictionnaire qui va définir la liste des actions que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites ces, ces quick actions, quand vous faites appel à ces quick actions, vous appuyez sur l'icône de l'application et vous avez un menu qui descend avec trois quatre actions qui sont possibles. Donc ça c'est quelque chose euh, que vous pouvez faire euh, au niveau du euh, app delegate. Et puis vous pouvez également utiliser la force de pression comme pour le stylaire dans le corps de l'application si vous voulez associer des éléments un peu particuliers. Alors le souci c'est que moi je n'ai pas pu tester quoi que ce soit parce que je ne dispose pas d'un terminal approprié puisque en fait je mon téléphone à moi c'est un 6 donc il est trop ancien et le matériel qu'on a acheté pour tourner pour des raisons financières et puis pour prêter aux étudiants en TP toujours pour des raisons financières c'est un iPhone 5C et puis des 5SE pour tourner. Voilà donc du coup ben, je vous invite à regarder le fantastique manual il y a aussi quelques tutoriaux. Qui explique comment faire. Mais pour l'instant, je ne peux pas développer d'exemple complet parce qu'il n'y a pas moyen de simuler cela sur le simulateur. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.